L'Europe ne prenait pas ce chemin après la Seconde Guerre mondiale, mais maintenant, à nouveau, ils vont vers là. On y prend tous du plaisir. Quand ça a vraiment lieu, on dit « Ah, on est choqué, on est choqué. Sans guerre, beaucoup de gens ne peuvent pas survivre. Si celui-ci et celui-ci ne résolvent pas leurs problèmes, les problèmes du monde ne vont jamais disparaître. Ce que je considère, peut-être symboliquement, comme un message symbolique, c'est qu'un des sols les plus fertiles, peut-être le sol le plus fertile de la Terre, est aujourd'hui dans un pays qui est en guerre, en Ukraine. Alors, qu'est-ce que, que peut-on dire là-dessus Ou est-ce que, d'après mes informations, les sols extrêmement fertiles en Ukraine font jusqu'à 4 mètres les terres noires, les sols les plus fertiles sur Terre donc, comment peut-on. que peut-on faire Voyez, le truc c'est ça. Quand les nations dans le monde entier, quasiment sans exception, heureusement l'Europe ne prenait pas ce chemin après la Seconde Guerre mondiale, mais maintenant à nouveau ils vont vers là. Presque toutes les nations ont investi d'énormes sommes d'argent dans la construction et le stockage d'armes. Armement, bombe, missiles, bombe intelligente. Je ne sais pas comment une bombe peut être intelligente, c'est la chose la plus stupide à faire. C'est la chose la plus stupide à faire. Voyez, au moins si je me mets à me battre avec vous, avec une épée ou un bâton ou autre, il y a un certain plaisir animal grossier lié à ça. Mille personnes sont assises ici. Vous laissez juste tomber une bombe, tout le monde est mort. Je ne sais pas ce que ça a d'intelligent. Je n'arrive pas à le comprendre. Mais ils parlent de bombes intelligentes. Et ils disent que d'une distance de 3 km depuis le ciel, ils peuvent faire tomber la bombe dans votre maison à travers la fenêtre. Ils sont très fiers de ça. Donc, ce n'est pas qu'une seule nation dans le monde entier, d'accord Donc, nous tous, en tant que peuple, est-ce qu'on s'est tous dit que toutes ces bombes sont stockées pour s'amuser, pour faire beau ou que c'est de l'art Qu'est-ce que vous croyez Un jour, elles vont être utilisées. Oui ou non Elles doivent être utilisées quelque part. La question, c'est sur qui la question n'est pas si elles vont être utilisées ou pas. La question, c'est juste où et sur qui, n'est-ce pas Donc, quand elles s'accumulent, on est tous OK avec ça. Dans tous les films, il n'y a pas un film sans une bombe ou au moins un visage qu'on frappe. On y prend tous du plaisir. Quand ça a vraiment lieu, on dit « Ah, on est choqué, on est choqué ». Ça ne marche pas comme ça, la vie. C'est pour ça que je vous parle des sols. Allez-vous pleurer après le désastre ou serez-vous la génération qui va retourner la situation C'est le seul choix qu'on ait, parce que c'est notre époque sur la planète. Ce qu'on fait de notre vie est notre vie, n'est-ce pas Donc, les guerres sont presque inévitables parce que les économies sont construites sur la guerre. Sans guerre, beaucoup de gens ne peuvent pas survivre. La plus grande industrie sur la planète, ce sont les armes et armements. Comment n'allez-vous pas les utiliser, si je fabrique des fusils et des balles Et que je vous les vends Et que vous ne tirez pas une seule balle Vous me décevez Allô Ceci est arrivé, j'étais au Forum économique mondial. À cette époque, il y avait cette guerre au Soudan. Vous savez, une guerre terrible. Plus de 260 000 personnes sont mortes parmi lesquels 50% étaient des enfants de moins de 6 ans. Qui dit mieux 130 000 enfants meurent en une seule guerre. Donc, à l'époque, certains... Vous savez, des stars de cinéma et autres, y vont et ils portent un... Vous savez Un enfant africain est toujours un trophée. Vous prenez cet enfant et vous faites des séances photos et tout ça. Et il montrait une vidéo où tous ces militants ou soldats ou peu importe comment vous voulez les appeler, ils roulent juste dans ces pick-up, simplement à tirer en l'air, d'accord J'ai dit "Voyez ces gars. Si je me bats avec vous, au moins je dois vous tirer dessus. Si je tire en l'air, ça veut dire que je suis abondamment approvisionné en balles." N'est-ce pas Abondamment approvisionné, autrement je ne vais pas tirer sur les nuages. Si je fais la guerre, quand je tire, je veux que quelqu'un meure. Oui ou non Allô Je ne veux pas tirer en l'air, mais il tire en l'air avec des armes automatiques, continuellement. J'ai dit, voyez, quelqu'un les fournit abondamment, d'accord Autrement, personne ne va tirer en l'air. J'ai dit, il y a 62 industries dans le monde qui fabriquent ce calibre de balles. Je vais vous donner les adresses. Allez-vous les faire fermer Non. Vous allez aller dans la zone de guerre et ramasser un enfant et faire du cinéma. Tout ce que vous avez à faire, c'est... Si vous retirez les balles, une fois qu'il n'y en a plus, peut-être qu'ils vont se tailler en pièces. Mais vous ne pouvez pas en tuer autant comme ça, au moins. Si vous ne pouvez pas transformer l'être humain, au moins vous devez les denter, n'est-ce pas Allô L'édenter denter. Oui, et denté veut dire que vous enlevez ses dents au moins. Si une transformation est possible, fantastique. Si cela n'est pas possible, au moins vous devriez réduire ses capacités, n'est-ce pas Donc, nous n'avons pas l'intention d'arrêter la guerre, soyons clairs là-dessus. Quand elle arrive chez nous, ou quand elle a lieu près de chez nous, on va pleurer. Quand elle a lieu ailleurs, c'est du cirque. Cette attitude inhumaine envers la guerre et le fait de tuer et envers la souffrance que d'autres traversent doit... Nous devons sortir de là, parce que les plus mauvaises choses ont eu lieu, pas forcément à cause de mauvaises intentions, simplement par apathie. Vous dormez toute votre vie. Est-ce que dormir est un crime Allô Est-ce que dormir est un crime Allô Non, dormir est une bonne chose mais si vous dormez toute votre vie, votre vie est un désastre. C'est ce qui arrive au monde, à la fois en ce qui concerne les sols et en ce qui concerne la guerre. C'est cela qui se passe. Nous dormons. Après la Seconde Guerre mondiale, on a formé la Société des Nations. On a fait les Nations Unies. L'idée, c'était que plus jamais de telles guerres n'aient lieu, d'accord Pas seulement pour l'Europe, pour le monde entier, que ça n'ait plus jamais lieu. Mais depuis combien de guerres à vrai dire, si vous regardez, il n'y a pas eu un seul jour de pause sur cette planète après la Seconde Guerre mondiale, sans qu'au moins une bataille n'ait lieu quelque part. Donc, on a des problèmes. On a des problèmes économiques, on a des problèmes de propriété, on a des problèmes, d'accord C'est l'idée, quand on crée des Nations Unies, qu'on va se battre avec nos mots et résoudre nos problèmes. On n'est pas dans un tel la-la-lande qu'on n'a aucun problème. On a des problèmes. On a sincèrement des problèmes, n'est-ce pas Ces deux groupes de gens sont persuadés que la vérité, c'est ci, si, c'est ça, ça y est. Mais c'est ça l'idée de créer une plateforme qui résoudrait les problèmes. Que s'est-il passé On l'a mise de côté et on fait ce qu'on veut les uns aux autres. Donc, le 21e siècle, quand il a commencé, tout le monde a dit... C'est le 21e siècle, c'est l'âge de l'information, c'est la technologie, ceci, cela, pas de guerre. Dites-moi combien de guerres au 21e siècle Combien de nations ont été détruites au 21e siècle Beaucoup. Trop Trop en 22 ans, n'est-ce pas Donc, comment nous réveiller Voyez, ce sont des choses que vous ne pouvez pas changer du jour au lendemain. Mais... La première chose, c'est, dans vos cœurs, votre colère et votre haine doivent partir. Il faut que je vous raconte ça. Je participais à beaucoup de conférences internationales pour la paix à une époque. Pendant environ deux ans, deux ans et demi, j'ai participé à beaucoup de conférences internationales. Et puis j'ai vu que pour tout un tas de gens, aller de conférence en conférence est en soi un métier. Ils gagnent leur vie avec ça. Je suis le seul idiot assis là à penser qu'on travaille pour la paix dans le monde. Donc, j'étais dans une conférence très prestigieuse. 42 lauréats du prix Nobel y participaient. Et quelques anciens chefs d'État et tout ça. Parce que quand ils sont chefs d'État, ils vont faire la guerre. Une fois à la retraite, ils vont parler de paix. Le monde est comme ça. Donc, j'étais là, et c'est le troisième jour, l'après-midi. Un certain prix Nobel, c'est à son tour de parler, et après ça, c'est mon tour. Donc, il monte, et il n'y a pas de... Ce pupitre est un peu exposé, un vrai grand pupitre, vous savez, le pupitre en bois. Donc, il est allé se placer derrière ça, et il a ouvert son dossier. Il a baissé les yeux... Il n'a jamais relevé la tête. Il a lu 42 pages. Et j'étais assis au premier rang à essayer de saisir chaque mot. J'observe chaque page. Il a tourné 42 pages. Puis je regarde autour de moi. La salle est absolument en paix. Parce que tout le monde, à part la sécurité et quelques personnes de l'équipe qui sont debout, tout le monde s'est endormi. Alors je me suis dit, ça c'est la paix dans le monde, c'est sûr. Puis ça a été mon tour de parler, et j'ai dit, voyez, ces trois derniers jours, j'ai entendu tellement de discours pompeux sur créer la paix dans le monde. Mais je vous le demande sincèrement, combien d'entre vous peuvent mettre leurs mains sous leur cœur et dire que votre mental est en paix parce que si votre mental n'est pas en paix, si vous ne pouvez pas apaiser votre mental, apaiser le fichu monde est hors de question. Parce que ce que vous voyez dans le monde est une manifestation élargie de ce qui se passe dans le mental des humains, n'est-ce pas S'il n'y a pas d'êtres humains sur cette planète, le monde est en paix, n'est-ce pas Et puis j'ai demandé. J'ai demandé pourquoi est-ce que dans la session de l'après-midi, tout le monde s'était endormi uniformément. Vous savez, il y avait une certaine unité. À part moi et ce lecteur, ce n'est pas un orateur, un lecteur. Tout le monde s'est endormi. Alors j'ai demandé, que s'est-il passé Ils ont dit, non, Sadhguru, hier soir, il y avait un festival Bacardi. Oh, boisson gratuite. Donc tout le monde s'est apaisé. C'est la dernière conférence internationale sur la paix à laquelle je suis allé. Alors, souhaitons-nous de tous apaiser notre mental dans le monde entier Et je crois que Olga veut... Non, c'est justement ça. On ne peut pas apaiser le mental de tout le monde. Vous pouvez rendre le vôtre paisible, je peux rendre le mien paisible, elle peut rendre le sien paisible. Il n'y a que comme ça que ça marche. C'est ça le problème, on parle d'un monde, on parle d'une société, on parle d'une humanité. Non tout ça, ce ne sont que des mots. Il n'y a que des êtres humains. Si celui-ci et celui-ci ne résolvent pas leurs problèmes, les problèmes du monde ne vont jamais disparaître. Ils vont se manifester de très nombreuses façons.